Mais euh, ça me voilà. Les yeux qui commencent à picoter. Je m'approche de la position du capitole. Dites-moi, qu'est-ce qui la... vous paye Qu'est-ce qu'ils vous payent qu paye, moi Ouais, pour faire ça, pour soigner les personnes. gens. Non, non, vous êtes sûr Parce qu'il y a Macron et tous les politiciens qui essaient de récupérer tous les mouvements. Est-ce que parmi est vous... on n'est pas un mouvement là. C'est pas, pas, bon est... pas un mouvement. Ça s'appelle pas un mouvement, ça s'appelle... C'est quoi Alors expliquez-moi expliquez un peu. Vous êtes un... On est secouriste. Secouriste Oui, c'est volontaires. On est là pour protéger et soigner. Mais euh, vous avez quoi comme titre pour protéger et soigner Secouriste. Secouriste PCSE. Je peux devenir secouriste moi aussi Oui, bien sûr, on passe le le PCSE. Il faut qu'on y aille, on a des victimes. Je le connais, il n'habite pas là-bas c'est un menteur, vous êtes moi encore Vas-y j'ai eu un ordre, alors je vais le suivre. Ouais, c'est bien Et après il y aura une falaise et là, ça ça de sauter dans la falaise Oh bon, cheval Espèce de gros jambon, va Qu'est-ce qui se passe là en fait Il bon, y a les flics qui encerclent Capitole, donc on peut pas passer sur Capitole, ni les civils. On ah. est bloqué, comme d'habitude. On peut pas rentrer sur la place du Capitole Non, on a pas le droit, non. Et là si j'essaie, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont juste arrêter gentiment et te dire que tu n'as pas, pas le droit, il hein. y a quand même... Et si j'insiste ah, si tu insistes, tu vas être un peu plus virulent, on va dire. Bon, ben bah, je vais essayer. Ah, vas-y, bah, bon courage, hein, en tout cas. Ah oh, bah regarde, ça, ça se libère, t'es tranquille. Ah ben bah, nice alors. <rire> Dommage pour moi. <rire> vous, vous osez venir ah, avec ça pourquoi pas bah, Je sais pas, vous êtes bien assuré Non. Vous êtes quel journal Je filme pour les Gilets jaunes. Non, non, non, non, je suis mis sur Gilets jaunes Toulouse. Oui. Et je filme les violences policières. D'accord, et vous êtes de formation euh, ou. informaticien. D'accord. Pas journaliste du tout. Parce que les médias ils nous camouflent les informations, ils défendent les informations. Mais je les mets sur euh, Gilets jaunes Toulouse. Ah d'accord. Sans canon à eau, sans grenade, la force, force d'un bataillon, deux bataillons, trois bataillons, Pas ta. derrière la cagoule Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo. Les gilets jaunes, les gilets jaunes, les gilets jaunes, les gilets jaunes, Voyons, oh, yo voyons, voyons, yo, yo. Oh, yo, yo, yo, yo. les gilets jaunes, les gilets jaunes, on va partir, on va si faut, on va tout on va bravo, on bravo, va bravo. <rires> <Columbus> <rires> <coughs> <'est formidable>, hein on <coughs> va Oh non, on être pas. Oh non, ça, oh non, pas on on on au sommet on l'échelle Tu on on ah, ah, le barreau tu on on on Non barreau, on on le on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on on vous je vous on on on on on on on bien. on on on Magnifique, oula la, oula la, oula la, oula la, les jambes comme ça. Et il se tient debout en plus. Comment il fait pour se tenir Comment il fait pour se tenir debout c'est incroyable, eh? C'est fantastique. Eh? Bravo, bravo, bravo, bravo. aïe aïe aïe aïe aïe Спасибо.